Salut Avant de regarder cette vidéo, pense à t'abonner, à poser un like et à activer la cloche. Si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien dans la bio ou en description pour découvrir mes mini-coaching, mes cliniques et les conférences frangibi. Bonne vidéo En fait, c'est souvent des variantes de Tampa 2. On va, jouer, on va jouer avec deux safety qui vont être vraiment responsables des verticales. Ça veut dire qu'à aucun moment, leur job, ça va être de protéger ce couloir-là. C'est-à-dire que leur job à eux, c'est de protéger le couloir extérieur le long de la touche. Donc du coup, il faudra quelqu'un quelqu pour pouvoir jouer cette zone-là et c'est ce, ce joueur là qui est normalement dans la Tampa 2 qui est le Mike sauf que bah, du coup euh, c'est quand même pas très compliqué de comprendre que quand t'es Mike c'est compliqué de jouer le, le, le tir de deep et, et, et du coup euh, l'idée du 3 safety c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir tous les gaps qui sont, euh, qui sont remplis dans la boîte et en même temps protéger ce, ce, ce pole runner d'avoir à jouer un gap ça veut pas dire qu'il a pas de responsabilité de gap ça veut juste dire qu'en fait euh, c'est toujours plus facile de descendre sur le jeu d'arriver du, du haut vers le bas que d'aller du bas vers le haut on, on est quand même mieux, mieux, euh, mieux constitué en tant qu'humain pour aller en avant que, que pour aller en arrière. Exactement. Et en fait là ce qui se passe c'est que c'est un run read, il y, a tout qui est, il y a tout qui indique la course. Une fois que la balle est donnée, le jeu de course est, est ralenti par les joueurs qui sont devant et le, le, le fameux pole runner du coup vient le, devient le, le run fitter en fait, hein, celui qui va venir s'insérer dans la boîte et aller dans le gap qui, qui n'est pas pris. Quoi. Et ce qui est bien c'est qu'en fait en arrivant de haut, tu as la vision sur la course. C'est-à-dire que comme tu aurais la vision sur la passe et là tu sais du coup dans quel gap tu vas aller t'insérer. Et c'est pour ça que c'est très fort même contre les formations euh, heavy comme ça, très lourdes pour courir le ballon. Et euh, en général le joueur au milieu c'est le meilleur joueur de la défense. Ouais c'est clair. C'est clair. clairement le meilleur clair. joueur de la défense. Enfin, le plaquage a été raté mais le, la lecture a été parfaite. Euh, oui, exactement. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, pense à t'abonner et à poser un like si t'es sur Insta. Si tu es sur YouTube, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater du contenu que je publie. Et enfin, si tu souhaites me soutenir, clique sur le lien dans la bio ou en description pour découvrir les mini-coachings, mes cliniques et les campagnes JB.